Comment augmenter la performance d'une entreprise C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, on a envie de pousser l'entreprise et ses collaborateurs à ce que ça arrive plus vite, à ce qu'on aille plus loin parce qu'on est des performeurs, on a envie de progresser, on a envie d'aller chercher des objectifs et pourtant bah, on se pose des questions, mais comment est-ce que je peux motiver mes troupes, comment est-ce qu'on peut optimiser la performance Donc je vais vous donner trois clés dont certaines qui sont vraiment issues du sport de haut niveau. Alors la toute première clé, je vais pouvoir vous la donner à travers un entrepreneur que j'avais accompagné d'une entreprise d'une vingtaine de personnes où lui, bah, son rêve, c'était de devenir la Porsche du bâtiment. Alors dit comme ça, au début, il était il avait un petit peu honte de me dire ça, il fait « mais je peux pas dire ça », etc. Et finalement, bah, quand nous, on a vu que bah, il a le droit finalement de s'autoriser et d'avoir la vision et de voir grand, et de devenir la Porsche du bâtiment, et eh bien du coup, il a, plus il a pu communiquer avec son entreprise sur « dire bah, voilà les gars, aujourd'hui, notre objectif, c'est de devenir la Porsche du bâtiment », pour ça et eh bien euh, ça va être tous les bénéfices et il y aura aussi bah, les inconvénients qui vont avec c'est à dire que bah, maintenant on bah, va encore plus structurer. il y aura des normes que l'on va mettre quand on intervient chez le client euh, chose qui dans les autres entreprises de bâtiment autour de son secteur ne se font pas et donc en, en donnant une vision aux gens une un sentiment un d'appartenance et deux, une vision genre on va aller là bas c'est top on va pouvoir évoluer et ça va nous distinguer des autres et finalement bah, c'est top parce que Là, on va revaloriser en plus le métier du bâtiment. Eh bien, les gens ont automatiquement été beaucoup plus engagés dans, euh, dans le fait d'aller co-construire cette vision avec l'entreprise. Et du coup, il y a vraiment un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui s'installe. Et du coup, bah, c'est la vision qui est partagée. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va aller voir les bénéfices euh, pour nos clients de travailler avec nous. Comment ça C'est parfois, des fois, les gens vont faire un travail, mais voient vraiment pas trop du sens. À leur travail, genre ils font un travail, bah c'est juste un job, c'est pour se nourrir. Et finalement, vu qu'ils ne voient pas de sens, ils ont pas le euh, ce qu'on appelle la, la grinta, le feu sacré pour pouvoir se dépasser. Et justement, en sortie de confinement, j'avais fait une conférence pour 150 euh, collaborateurs d'un gros groupe. Et euh, bah, ce que j'aurais fait noter pendant la conférence, on s'était posé pendant 10 minutes et j'aurais dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, maintenant, notez tous les bénéfices pour vos clients. De travailler avec vous. Quels sont tous les bénéfices pour vos clients de travailler avec vous Et maintenant, quels sont tous les inconvénients pour vos clients s'ils ne travaillent pas avec vous, mais qu'ils travaillent avec un concurrent Et du coup, en fait, en faisant ça, ils avaient vu que finalement, bah, eux, ils avaient un service bah, client qui était, enfin, ils mettaient énormément de valeur sur service, sur le service client, et ils percevaient que leur système de comment ils servent leurs clients étaient mieux que la concurrence et qu'ils mettaient quand même des, des services qui étaient plus haut de gamme et du coup en faisant ça bah, à un moment donné euh, ces commerciaux ils ont vu que ouais mais bah en fait on n'a pas le choix d'y aller on n'a pas le choix de vendre notre produit et en fait c'est là où c'est dingue c'est que quand on perçoit que notre service va avoir énormément de bénéfices pour notre client et surtout que si on est euh, mauvais en vente par exemple et eh bien euh, notre client va aller chez un concurrent qui est peut-être moins bon que nous alors dans ce cas là et eh bien on a on a vraiment envie de, bah, de vendre mais en vendant de, de servir l'autre en face et du coup bah, il y avait plus le choix en fait donc c'était intéressant à la fin de, de cette conférence de voir que euh, ces commerciaux avaient les, les crocs pour pouvoir bah, s'engager et euh, pouvoir vendre encore plus et faire du coup croître l'entreprise et donc ce qui nous empêche sur le troisième point puisque en faisant ça et eh bien naturellement quand on voit tous les bénéfices pour les autres que et du coup pour nous aussi que ça va apporter bah, que l'on se dépasse pour l'entreprise et eh bien on accède alors à l'inspiration qui est selon moi beaucoup plus fort que la motivation la motivation c'est quoi la motivation c'est allez, il faut que je fasse ça je dois faire ça donc si on regarde l'étymologie de motivation ça vient de deux choses ça vient de motif OK, de motif et de euh, mot verré, donc qui est le mouvement. Donc, la motivation est un motif pour se mettre en mouvement. Donc, il faut que je fasse ça parce que blablabla, bla bla, je dois faire ça parce que blablabla. Bla bla. Alors que lorsqu'on arrive à voir tous les bénéfices au même degré pour mon client et pour moi, d'avoir ce, euh, ce qu en anglais on dit, le fair exchange, l'échange juste, entre euh, bah, servir et se servir et être servi et bien du coup on est automatiquement inspiré et un être humain qui est inspiré il est prêt à embrasser et le challenge et le soutien au même degré et du coup il ne cherche plus les choses pour avoir les bénéfices sans les inconvénients mais il va chercher les deux et donc il peut euh, se dépasser euh, en étant aligné avec son système de valeurs et bien là, du coup, on a, on a vraiment des, des êtres humains qui performent et c'est chouette à voir pour avoir accompagné aujourd'hui plusieurs entreprises. C'est vraiment chouette à voir de voir totalement euh, une, une, une entité euh, entreprise pouvoir se développer avec les collaborateurs qui puissent s'épanouir et s'accomplir au sein de l'entreprise. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir.